Voici Bloc.ly, présentation du menu des blocs de codage, volet animation. Alors maintenant, voyons le menu des animations. Alors, je vais le passer rapidement parce qu'à la fin de la capsule vidéo, je vous invite euh, à ouvrir votre iPad et connecter votre robot Dash pour aller les découvrir vous-même. Alors, plutôt que de vous les montrer à l'écran, vous pourrez déposer votre Dash par terre parce que les animations euh, Dash vont se déplacer. Et découvrir ce qu'il vous offre, ça sera beaucoup plus amusant pour vous. Alors, le premier bloc, c'est le bloc « saluer ». Alors, quatre options s'offrent à vous. Également, des options qui sont différentes pour DOT. Par la suite, le menu « danser ». Alors, quelques options pour DOT. Des options également qui sont différentes. Expression. Donc, toujours quelques options de disponibles pour DOT également. Le bloc course. Alors, quelques options pour Dash. Pour DOT, il n'y a pas d'animation disponible dans le bloc course. Pour le bloc répondre ainsi que le bloc jouer, elles sont automatiquement au nom de DOT tout simplement parce qu'il n'y a aucune animation de disponible pour Dash. Alors maintenant, je vous invite à faire euh, vos propres découvertes des blocs d'animation.